Bonjour, les amis. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui commence. Et elle va parler de comment bien utiliser WordPress. ok euh, vous avez vu, cette plus hashtag partage parce que ça, c'est seulement, euh, il y a un compartiment de hashtag partage qui s'appelle formation. Donc, il va y avoir hashtag partage. Voilà, ouais, il est là. Et il va y avoir des formats, des hashtags formation. Ce n'est que une sous niche de hashtag partage. Donc, dans le cas où je vais, où vous allez recevoir un hashtag partage, ça veut dire que il y a plusieurs sous niches de hashtag partage. C'est-à-dire, il va y avoir formation, il va y avoir affiliation, il va y avoir dropshipping, il va y avoir mindset, etc., etc donc chaque compartiment va parler de ce qui, de, de son contenu précis dans les cas de formation il va y avoir rien ici, rien que des formations maintenant euh, attaquons nous au sujet d'aujourd'hui c'est pour les gens qui euh, veulent bien entendu utiliser très très bien WordPress cette vidéo est pour vous, ce pdf est pour vous okay on passe voilà vous êtes ici dans un, un article de site qui parle de WordPress 2020 euh, comment bien utiliser WordPress et là vous avez un, un sommaire qui commence là et là. Voilà. Enfin, ça c'est toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour euh, installer votre, votre WordPress donc il y a euh, Là, il y a des étapes. Les étapes, c'est introduction, interface d'administration, page et article, item, extension, profil, créer une, euh, un identifiant complexe, créer un nouvel utilisateur avec un identifiant complexe, réglage. Euh, général, écriture, lecture, discussion, média, pas mail, confidentialité, passer son site en HTTPS, générer un certificat SSL, euh, sauvegarder euh, ton installation, mettre en place le HTTPS sur ton installation et le, le, le titre euh, continue, l'article le, le, pardon continue. Et bon. Euh, Puisque ça continue, regardez ici la main, la main elle est, elle est ouverte là, elle est ouverte, elle est fermée avec l'index, ce qui veut dire que c'est toute cette partie, regardez bien, il et, et, y a un, euh, un, un lien. Par exemple, cliquez dessus et on va être dans le site. Dans le site, vous allez seulement voir une petite partie, mais euh, normalement la page est beaucoup plus large parce que mon ordinateur est beaucoup plus. Zouvert que la, la, la capture, euh, bien entendu, euh, de, du PDF et là, c'est tout est expliqué. Ici, tout est expliqué. Ici, vous allez avoir tous les, les, les trucs parce qu'il y a euh, même dans le texte, il y a des, des, des liens qui vont vous envoyer vers autre chose. Regardez, euh, ils sont très nombreux. Regardez, on se conduit, c'est très euh, professionnel. Rien euh, là, modifier le ton identifiant dans ta base de données, etc. Vous voyez Donc, moi, je quitte ça pour revenir à vos euh, PDF. Ok euh, Donc, euh, je, je, je passe à la suite. Je passe à la suite. Regardez. Là, il y a des vidéos wordpress extraites de différentes chaînes avec s ici youtube et chaque groupe de lignes c'est une formation ok et le, le truc là qui s'affiche c'est le lien de, de ce, justement de cette formation ça change regardez ça change ça change et ça change. Donc tout est là, je peux, euh, par exemple je cours, on reste aller plus loin, bon je vais cliquer ici, n'importe où, partout sur le groupe de, de lignes, n'importe où, vous allez être redirigé vers une euh, vidéo euh, YouTube et on va vous parler de euh, on va vous parler de WordPress. Là, vous n'entendez rien parce que j'ai désactivé le micro. Donc, try, thème, builder, enfin, customiser son thème WordPress facilement. Donc, il vous donne une solution. Ok Donc, allez, voilà. Je, je clique euh, n'importe où. Hein, je, par exemple, je ne sais pas moi, je clique ici. Et vous n'allez rien entendre, bien sûr, le micro est désactivé. Voilà, son écran. Il est en train d'expliquer. Voilà. Il explique. Euh, il parle de catégories. Il va supprimer des catégories. Il y a beaucoup de traits d'écriture. Euh, il n'y a rien à montrer là. C'est vraiment. Euh... Ça, c'est des démos sur euh, ordinateur. C'est normal. Je vais vous montrer quand même ici. Voilà, ça c'est une boutique. Ça c'est WooCommerce. Il part de WooCommerce. Évaluation. Il ajoute au panier. Voilà, il ajoute un panier, un bouton. Il part de, de fil d'Ariane. Donc il enlève, il vous montre exactement ce qu'il fait. Donc ça, ça dure 26 minutes ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais encore euh, suivre. Voilà, je. Il y a ici, il y a 41 euh, formations. Ok Donc, euh, il y a de quoi vous débrouiller pour. Euh, là, il de vos commerces. Là, c'est de A à Z. Créer un site de A à Z. Il ah, celui là c'est un, un spécialiste voilà créer un site internet de A à Z facile votre site en ligne en une vidéo débutant WordPress c'est en une heure quand même 45 1h45 voilà euh, ben je cherche des, des endroits où il y a quand même des images pour que vous puissiez voir quelque chose de compréhensible sinon il va y avoir beaucoup d'écriture beaucoup d'écriture voilà c'est les thèmes ça c'est les thèmes qu'il faut installer pour personnaliser votre site là il parle de, de carte, donc vous devez par exemple installer votre emplacement, euh, le, euh, le plan de, de situation là où vous êtes, voilà, là, là il montre autre chose, ça c'est le script, donc vous aurez tout ça entre les mains, vous vous allez euh, lire les titres et puis vous allez vous débrouiller, aucun problème. Voilà. Donc donc je chasse et puis euh, voilà. Euh, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Voilà. Alors il faut retenir ça. Normalement le le, le produit c'est hashtag partage. Si vous recevez un PDF, hashtag partage, ça veut dire que il y a tout dedans. Dans le cas de formation, il n'y a que formation. Ce qui veut dire que formation ne fait que une sous-niche de hashtag partage. Dans hashtag partage, vous, vous allez trouver formation, vous allez trouver euh, peut-être dropshipping, peut-être. Euh, mindset peut être enfin tous les thèmes qui euh, sont euh, qui qu'on utilise dans euh, sur le web ok voilà mais si c'est seulement un truc de formation vous allez retrouver formation maintenant que nous avons par exemple ici une parle de WordPress il y a bien entendu d'autres outils où vous pouvez créer votre site euh, il y a par exemple Wix bon si c'est Wix vous allez avoir euh, comme ça ici, euh, ça commence par WordPress et puis après WordPress, vous aurez OX, vous aurez OX ici, après. Vous allez avoir rien que des outils pour faire, euh, pour, pour créer vos, vos sites web, oui. ok. Alors pour le dropshipping, bon, c'est dropshipping, etc, etc. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais une fois que vous avez bien entendu, euh, vous avez vu tout ça, vous tomberez sur autre chose et j'ai commencé parce que ça va se développer, et vous n'allez plus recevoir seulement un pdf en une page ou trois pages, et vous allez uh, carrément recevoir uh, carrément des ebooks hein, où il y a beaucoup de... de d'interactivité entre énormément de choses. Vous voyez, par exemple ici, je parle de WordPress, je parle de WordPress, voilà. Il y a un article, site, et puis il y a 41 vidéos ici. Ça fait beaucoup. Et puis, bon, ça, c'est interne à moi. Vous allez savoir de quoi, quelle est la, la, la politique de la boîte et tout ça qu'est-ce que je concocte pour vous, et tout ça. Mais, chaque fois que vous allez recevoir, par exemple, euh, des, un, un truc sur formation, vous allez recevoir ça avec une autre couverture, qui va mettre en, en exergue le, le, le thème euh, abordé, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, formation sur, sur affiliation, mais, vous allez commencer ici par affiliation, vous allez trouver énormément de, de liens sur les affiliations, sur les affiliations ici. Et puis, euh, bien sûr, s'il y a euh, autre chose, au lieu d'affiliation, si vous avez autre, un, un autre thème, vous allez le trouver à, à la suite, et ainsi de suite. Euh, ici, vous allez, par exemple, c'est WordPress. Supposons que je reçois, je, je, je mets quelque chose sur euh, Wix. Wix, vous allez euh, trouver, bien entendu, l'article sur Wix ici les liens de Wix ici et une fois que c'est terminé vous allez retrouver euh, l'ancien c'est à dire WordPress vous voyez vous allez retrouver ça encore euh, WordPress et ça va s'enchaîner euh, vraiment euh, pas à l'infini mais vous allez avoir quand même euh, quand même beaucoup beaucoup d'informations euh, sur le truc que vous recherchez parce qu'il y a tellement de demandes que normalement il faut quand même qu'on compartimente ça si j'ai créé ça c'est parce que je ne peux pas tout donner sinon on va euh, tomber sur des annuaires énormes gros euh, comme pas possible et là euh, vous allez recevoir rien que par exemple l'histoire de formation wordpress euh, enfin, les formations ou dans le cas où, par exemple, si vous voulez, euh, si vous demandez par exemple seulement WordPress, vous allez recevoir rien que WordPress. C'est-à-dire vous allez recevoir ça, ça, tout simplement. Voilà, ça, ça va être là. Okay? Voilà. Donc c'est une possibilité que je suis en train de vous offrir maintenant. Et bien, bien entendu, dans le cadre de, de partage, il va y avoir énormément d'autres thèmes parce que rien que pour par exemple, le, la, la musique douce, la musique euh, euh, relaxante, et tout ça. Vous, vous allez avoir des trucs comme ça, des, des PDF comme ça. Euh, je présente par exemple, pas moi une musique, et puis euh, beaucoup après beaucoup de, de liens de musique d'autres auteurs. Ok, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, donc, à la prochaine, à demain. Merci. Bye.